C'est la présence de deux droites, une droite D par exemple et une autre droite qu'on appellera D', ainsi qu'une séquente à ces deux droites que l'on peut appeler Delta, qui définit la présence d'angles alternes internes. L'adjectif alterne signifie que nos angles sont situés de part et d'autre de notre séquence Delta. L'adjectif interne signifie que nos angles sont situés entre nos deux droites D et D'. Ainsi, deux droites D et D' et une séquente delta à ces deux droites définissent deux paires d'angles alternes internes. L'angle 1, ici, est alterne interne avec l'angle 2. De la même manière, l'angle 3 est ici, alterne interne avec l'angle 4.